J'ai reçu tellement, tellement de personnes qui me disent « Je ne me suis jamais sentie épanouie dans la sexualité. Euh, »« Je ne sais pas si c'est pour moi, peut-être que ce n'est juste pas pour moi. » Ce que j'ai envie de dire à ces personnes et, et ce que j'ai vu, mais fois après fois, ça fait neuf ans que je reçois des couples et des célibataires et, et que j'ai reçu plein de personnes qui, qui vivaient justement cette situation-là. Quasiment à chaque fois. Ce que j'ai observé, c'est que ce n'est pas la sexualité, qui leur convient pas. Mais c'est la manière dont on approche la sexualité. Et la métaphore que j'aime bien faire, c'est imaginez, vous avez super faim et vous allez au restaurant. Seulement, dans le restaurant où vous arrivez, il bah, n'y a rien au menu qui vous inspire. Ou alors vous avez des allergies alimentaires et euh, en fait, tout ce que vous voyez au menu va vous donner mal au ventre et vous rendre malade. Du coup, est-ce que c'est que vous n'aviez pas faim ou est-ce que vous n'avez juste pas envie de ce qui est proposé au menu de ce restaurant-là là, là. Et je pense que c'est souvent ça le truc, en fait, c'est que ce qui est proposé au menu de la sexualité ne nous convient pas, on n'en a pas envie, en fait. On a essayé plusieurs fois et à chaque fois, ça nous laisse avec ce sentiment de vide, de sentir mal, d'être creux. Et, et c'est normal de ne pas aimer du sexe qui n'est pas bon n'est pas agréable qui ne nous nourrit pas mais c'est là où c'est dommage de du coup mettre tout le sexe dans la même catégorie parce que c'est pas le cas en fait parce qu'au final le sexe c'est quoi le sexe c'est juste toucher le corps masser le corps masser le corps et, et le sexe fait partie du corps c'est donner du plaisir à tous les autres endroits tous les endroits du, du corps et je pense qu'on a tous envie de ça, on a tous envie de ressentir du plaisir, on a tous envie de se sentir aimé, on a tous envie d'être touché d'une manière qui nous corresponde à nous. Donc si vous avez la sensation de ne pas aimer le sexe, de jamais vous y être senti, et, et, et encore c'est ça qui est intéressant dans la question, elle dit j'aime pas le sexe, mais en même temps je ne m'y suis jamais senti épanouie." Ça me paraît d'une logique imparable. Et donc la, que la question c'est du coup, est-ce qu'il y a une sexualité dans laquelle je pourrais m'épanouir À quoi est-ce que ça ressemblerait Si j'enlevais toutes les idées que j'ai de la sexualité, de ce à quoi ça ressemble, ce que c'est censé être, ce que je suis censée faire, et que je me pose juste la question de... Ok, de quoi est-ce que j'ai envie Ah ben j'ai envie d'être prise dans les bras. Ah ben j'ai envie que mes cheveux soient caressés. Ah ben j'ai envie de bisous dans le cou. Ah puis petit à petit on pourrait faire d'autres endroits, et puis on pourrait faire des massages, et puis je pourrais être touchée... Et en fait, quand on s'autorise à vouloir vraiment ce dont on a envie, c'est plus du tout la même expérience, en fait. Et donc, c'est vraiment ça que j'aurais envie de dire. Mettons pas toute la sexualité dans le même, pasque, dans le même panier. Et disons, mais en fait, c'est normal de pas aimer une sexualité qui n'est pas épanouissante. Il n'y a rien de plus normal à ça. Par contre, on peut du coup se poser la question de qu'est-ce qui nous épanouit dans la sexualité. Et je vous l'accorde, on manque on manque vraiment cruellement de ressources. La, la majorité des ressources qu'on va trouver sur internet, ici ou là, ça va être des conseils pour mieux se conformer au modèle de la sexualité qui ne nous convient pas en fait. Ça va être des tutos, ça va être des faits comme ci, faire comme ça, essayer cette position, essayer ci, essayer ça. Et en fait, souvent, plus on essaye, moins ça fonctionne, plus on a l'impression qu'on n'aime pas. Et c'est là où mon approche est différente de dire non, non, ok, tout ça qu'on a l'impression de devoir faire, on enlève. Et on apprend à avoir des câlins avec le corps, on apprend à avoir une sexualité, une intimité qui est vraiment bonne pour nous, qui part de nous, qui part pas des représentations qu'on nous donne. Et c'est pour ça que j'ai écrit un e-book qui s'appelle Un nouveau regard sur votre vie sexuelle, et qui est gratuit. Vous pouvez le trouver juste en dessous, il y a un lien pour y accéder. Et dans cet ebook, je vous invite en plus à une conférence gratuite qui s'appelle « Les 6 conditions d'une vie sexuelle sensationnelle » dans laquelle je vais vous donner des outils vraiment concrets pour mieux vous comprendre, aussi pour comprendre bah, précisément pourquoi vous aimez pas, qu'est-ce qui se passe, où est-ce que ça bloque et sur comment faire différemment. J'espère que la vidéo vous a plu, vous a au moins ouvert quelques perspectives, quelques possibilités. Euh, laissez des commentaires, est-ce que ça vous a parlé, est-ce que ça vous a inspiré, est-ce que vous avez des questions. Abonnez-vous à la chaîne, sonnez la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et on se retrouve très très bientôt.